Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler euh, d'oenologie, enfin surtout vous présenter deux documents euh, intéressants, une roue des arômes des vins et euh, une carte des régions des vins de France. Euh, là on est sur la, la page de mes playlists et vous euh, voyez j'ai une playlist oenologie que j'alimente plus d'ailleurs. Donc voilà où vous pouvez trouver des les fruits de mes questionnements, de mes différents questionnements, et euh, à la fin, j'écoutais beaucoup Yann Rousselin, euh, voici sa chaîne, euh, qui est euh, un œnologue euh, très compétent et très pédagogique aussi, et donc voilà, il, je, je vous mettrai le lien vers sa chaîne, et euh, c'est lui en fait qui m'a... J'étais abonné à sa newsletter, et euh, comme ça j'ai pu... Euh, j'ai pu euh, obtenir ce document qui est la roue des arômes des vins c'est intéressant pour essayer de mettre des mots euh, enfin mettre des oui enfin caractériser les, les, les arômes ce qui, est, ce qui est pas facile du tout et euh, donc je vous mettrai le lien vers le téléchargement de ce document et aussi le lien de téléchargement vers euh, cette carte viticole euh, des vins de France. Donc voilà, il y a les, différents, euh, les différentes régions. Donc le Bordeaux, vous voyez, à, à chaque fois il y a la superficie, les cépages clés en rouge et en blanc, et les différentes appellations. Donc voilà, euh, les vins de Bourgogne, le Beaujolais, l'Alsace, le Sud-Ouest, la Provence, les côtes du Rhône, euh, la Champagne... Euh, la Loire, le Languedoc-Roussillon, voilà et si vous voulez, euh, si vous voulez euh, suivre des cours de vous pouvez aller euh, sur le site de Le euh, c'est-à-dire cours de nologie and more, Je vous mettrai le lien aussi. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.